Il a Il a une. Il a comme Il est avec quelqu'un là. Il ah, ouais. ah est le vrai, c'est vrai. C'est C'est le C'est vrai. C'est carreau, Allô. Voilà. Allô, allô, donc, allô, alors, allô, allô, allô, allô, allô, le de allô. Merci. Tout été allô. Allô, allô, vous avez, vous avez, donc, allô dire parce que l'ambiance, c'est vraiment quelque Allô, allô, Merci, je vous rappelle, c'est la de l'homme, il y a un En tout cas, merci et ça fait plaisir à vous, les avocats, sur, les <único Liberty Overwatch throat> sur le taux de le 40 de bénéfices pour vous pouvez vous Vous Vous en Oui, merci Liliane. Euh, Justement je suis en compagnie du coureur Vélance qui va nous dire deux mots. Ouais, bien bonjour. Euh, euh, alors justement comment ça s'est passé l'étape de Déjà c'est parti très vite depuis le Trinité, il y a eu le pont montagne à l'estrade, donc ça a déjà fait exploser le peloton en plusieurs parties, après on est revenu sur le plat. Et après Bois Rouge, on a descendu il y a un groupe qui est parti et après. Euh... Je suis sorti du peloton pour les, les, les rattraper et après on a continué, on s'est entendu, on a roulé, on a roulé et après ben ça s'est fait à la pédale quoi, Morne Rouge c'était une très, très longue montée, Morneau Rouge a déjà été compliqué et après Morne Rouge derrière c'est vrai que ça fait mal, mais on s'est accroché et on, ouais. finit, on finit bien. Et tu as, as dit à quelle place euh, Je sais pas du tout, je ne ah, sais, pas, je pas, sais pas, pas du tout. Oui, après hier j'étais déjà dans l'échappée. J'ai fait 6 hier, donc euh, c'est vrai que ça a tiré un peu vers la fin et, et j'ai senti que euh, c'était un peu compliqué par rapport aux efforts d'hier. Donc demain on verra, on verra ce qu'on va faire. Et, et repos cet après-midi, puis on verra, on verra. demain Oui, il faut, faut continuer. Et hein, puis euh, Andy F. Martinet Martinique est toujours là avec vous, avec l'équipe, mais pour les matinics. Ben oui après on a eu on a perdu nos deux leaders, Stanislas et Kylian Alger hier, sur Stan qui était malade et qui a chuté deux fois, deux fois sur l'étape qui arrive à Fort de fond et Kylian qui a fait un malaise hier, il est parti à l'hôpital. Et ouais, après maintenant on visait les étapes générales général il est avec Kylian, maintenant qu'il a abandonné, on fera tout pour aller décrocher le étapes. d'étape. C'est très bien. Du coup ouais j'ai on est là avec toi. Merci, merci. Merci beaucoup.